Bon Winman, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui, on va regarder l'évolution de ma deuxième grow, la grow avec la lumière SF1000 de Spider Farmer. On sait qu'on fait pousser quatre wet panties avec des semences naturelles, donc on va peut-être avoir des surprises quand on va tourner ça floraison. On va peut-être avoir des plants mâles, donc il va falloir être vraiment attentif pour voir s'il y a des pistilles qui vont sortir au moment de la floraison ou des petites boules de pollen. Chez Winman, présentement, c'est des, des femelles qu'on veut. On veut des pistilles. Aussitôt qu'il y a des petites boules de pollen qui se forment, des petites pochettes, on élimine ça, on les tue, on les détruit. Parce qu'on veut seulement des cocottes pour pouvoir les fumer. Ça l'a poussé. Euh, Aujourd'hui, on va faire du topping. Euh, je vais vous montrer c'est quoi. Il y en a qui me l'ont demandé. Le topping, c'est quoi? C'est qu'on arrache une partie de la plante pour la ralentir, pour ralentir son évolution, pour qu'elle puisse être égale avec ses autres plantes dans la même tente. Aussi, euh, si on top une plante, euh, à place d'avoir un cola, un, une cocotte, à place d'avoir une cocotte, on va avoir deux cocottes. Euh, plusieurs personnes, euh, 50% des gens disent, qu'en topant, on a plus de cocottes, plus de production, plus de cannabis, et une autre portion des gens, peut-être pas 50%, disent que non, non, non, euh, si on top, même s'il y a deux cocottes, ça va être deux petites cocottes à place d'une grosse. J'ai fait une petite recherche sur le topping, juste pour savoir si on peut trouver le mot topping en français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment aucun mot en anglais, je j'ai fait une recherche, puis ça m'a écrit euh, le topping des plantes pour encourager le développement de plusieurs gros bourgeons latéraux. Donc le topping, je pense, est accepté en français. À la fin de ce paragraphe-là, comme je vous ai dit, j'ai regardé juste un site, juste un site pour voir euh, si euh, on peut trouver le mot topping en français. Et puis eux, ils disent, mais le rendement total peut être un peu moins élevé de cette façon. Donc, eux-mêmes disent que topper rend le total, le total, mais le rendement total de la plante peut être moins élevé de cette façon. Écoutez, j'ai tellement topé certaines plantes, je ne verrai pas comment ça peut pas être plus positif. Euh, j'ai topé, j'ai retopé ce que j'ai topé, j'ai topé, retopé. Topé. moment maintenant j'ai des cocottes là. 617 grammes dans une 4 par 4. Oubliez pas. Il ne faut pas calculer en nombre de plans. C'est pas 617 grammes divisé en 10 plans. tu as juste fait 60 grammes du plan. C'est pas comme ça qu'il faut calculer. Écoutez, si j'avais 10 plans à l'extérieur, j'aurais eu beaucoup plus que 60 grammes du plan. C'est l'espace. La superficie que je travaillais avec, c'était 4 pieds par 4 pieds. C'est ça ma superficie. Combien de grammes tu sors avec 4 pieds par 4 pieds? Que tu as un plan, 9 plans ou 16 plans dans deux, des 2 deux gallons, les 2 gallons, c'est le format du contenant. Donc, euh, moi, quand, quand je vais faire mes calculs, quand je prends des notes, euh, j'écris que j'ai fait tant de grammes par superficie dans ma 2 par 2, combien de grammes que je vais avoir dans ma 2 par 2. Dans ma 4x4, combien de grammes que je vais avoir. Donc, aujourd'hui, on va faire du topping. Je vais filmer ça. Je vais taper euh, un plan. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, la première fois qu'on m'a appris ça, de, la première fois que j'ai appris ça de mon Master Grower, euh, je, je, écoute, je ne je voulais pas faire mal à la plante. J'avais peur de, de, de la briser, de la déchirer, de la tuer. Aujourd'hui, je fais ça de la main gauche, de la main droite. Euh, c'est super facile. Si on manque notre coup, il n'y a personne qui va mourir, ni la plante, ni vous. Euh, mon master grower, quand il m'a appris, il m'a dit, quand tu vas commencer à être habitué, tu ne pourras plus arrêter. C'est la vérité. Euh, le topping, c'est comme acheter des semences de cannabis. C'est une drogue. Euh, Ou que tu penses devant une plante, que tu vois la possibilité de pouvoir la topper et tu topes. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens ou des textes euh, qui vont dire le contraire. Il euh, y a beaucoup de personnes qui mastinent euh, euh, sur le topping, il y a plusieurs personnes qui mastinent aussi comment semer une graine de cannabis. Hein. On sait très bien que moi, je plante mes graines de cannabis dans la terre. Il y en a qui... C'est incroyable, c'est comme si j'étais un extraterrestre, ou plus un homme de Cro-Magnon. Un homme, un homme des cavernes, tu plantes ta graine dans la terre, c'est comme une, une méthode ancienne. Ces gens-là utilisent le Ziploc, ils euh, aiment beaucoup l'environnement. Donc, ils euh, utilisent le Ziploc pour euh, avoir plus de plastique dans l'océan. Non, écoutez, on va devoir voir comment ça se passe avec les quatre wet panties. Euh, qui ça vient, ça, la génétique, ça vient de BDK génétique, je lis en anglais, BDK. Génétique, je l'ai dit en français, ting-tong-tong, non, je ne l'ai pas dit en asiatique, c'était une farce. Donc, euh, BDK Génétique, c'est qui, c'est quoi, allez voir ça sur Instagram. Euh, c'est un, un influenceur qui, euh, qui poste beaucoup et puis qui euh, produit des graines de cannabis. Donc ça, c'est une personne qui va garder ses plans mâles euh, pour pouvoir créer des semences, des graines de cannabis. Donc, euh, on va aller voir ça de plus près, l'évolution sous ma SF1000, la lumière de Spider Farmer, dans un petit environnement. Une plante, une plante, une tente, deux pieds par deux pieds par cinq pieds et deux pouces de haut. Euh, on va voir ça immédiatement. Ok, gang, on est avec mes quatre wet panties. On va essayer de faire ça là, comme des pros. Quatre plants Aujourd'hui, euh, non seulement je vais vous montrer l'évolution, la grosseur, mais aussi on va savoir comment topper un plant. On l'a dit tantôt, topper c'est fait pour ralentir la croissance d'un certain plant pour que les autres plants puissent le rattraper en hauteur. De cette façon-là, les plants qui sont tous à la même hauteur, ça va être plus facile à gérer par rapport à la lumière, comment ils vont pousser. Donc, il y a des plants qui poussent plus haut. Euh, il faut sur les, surélever les autres plants avec des boîtes ou des, euh, des contenants en plastique. On sait que les boîtes en carton, ça prend l'humidité. Ça l'affecte. L'humidité dans la tente, c'est difficile à gérer. Donc, euh, si vous voulez sur les, surélever vos plants parce qu'ils sont trop petits, ne prenez pas de boîte de carton. De toute façon, euh, la boîte de carton va prendre l'humidité puis elle va plier. Elle va s'effondrer. Si votre plein est trop lourd. Donc, toujours avec la lumière SF1000 de Spider Farmer, une très petite lumière. Toujours efficace, Spider Farmer, je les remercie. Avec un petit environnement, une tente 2 pieds par deux pieds, 5 pieds de haut. Spider Farmer. Je suis une petite fan, Canadian Tire. On va faire un job, on va faire job. Donc on va essayer de faire ça comme des pros. On va voir ce que ça donne comme ça. On va faire un zoom. Je pense qu'on va l'avoir du premier coup. Donc ça c'est le dessus de mon plan et c'est le morceau milieu là qu'on veut arracher, qu'on veut enlever. Je vais essayer de vous montrer à la base à la base du morceau que je veux enlever. Ici là, voyez-vous, il y a deux deux petits morceaux ici là gauche droite. Mais c'est ces deux tiges là, ces deux petits morceaux là, je vois ces deux, c'est ces deux petits morceaux là qui vont pousser plus, qui vont prendre beaucoup de, de de force. Donc regardez bien ça, on va couper ça. Je prends les ciseaux, mais habituellement je prends mes doigts. Prends mes doigts, là. Regardez. Voyez-vous, là, les deux morceaux, vous en voyez un. L'autre est là, vous le voyez. Donc, ces deux morceaux-là, là, ils vont pousser beaucoup, beaucoup. Euh, je vais vous montrer un exemple euh, du résultat de ces deux petits morceaux-là qui poussent plus haut. On va enlever le zoom. Ça, ici. Ça, c'est deux qui ont poussé. Vous voyez la cicatrice là, de celui que j'ai coupé au centre. Donc, vous voyez, c'est un. Ça ralentit la croissance. Mais ça donne deux, deux tiges donc deux cocottes donc euh, je regarde rapidement ici si je peux on va mettre le zoom on va vous en montre un dernier on va mettre ça comme ça on va déplacer les plans ça va être plus facile Parfait. Je fais ça tranquillement. J'essaie de regarder la caméra en même temps. Juste savoir si je suis devant la caméra. Oui. Et voilà. Un autre que j'ai enlevé. Est-ce qu'on voit très bien les deux petits tiges, les deux petits morceaux Je pense que oui. On dirait qu'il y en a trois. En tout cas, il y en a deux, inquiétez-vous pas. C'est peut-être moi qui a mal arraché, qui reste un petit filament. Bon. Donc, je pense qu'on, ça c'est bien. Je pense que l'ai très bien montré, je pense. C'est ça, topé. C'est ça, taper. Donc, ça c'est très important, topé pour ralentir. Et là, est-ce que ça donne plus de, de rendement? Moi je pense que oui. Je pense que oui, j'ai pas encore assez d'expérience pour euh, confirmer. Il va falloir que je compare un plan que je ne tope pas avec un plan que je vais topper. Euh, éventuellement, éventuellement, ça va se faire à Winman. Donc, comme je vous dis, aussitôt qu'on peut topper, on le refait. Là, je tiens la caméra d'un bord. On va attendre qu'il pousse un peu plus. Celui-là aussi, regardez le beau résultat. Là. Ça, ça a été topé. Regardez les deux. là Ça, c'est très beau. Donc ici, j'ai rajouté un peu plus de terre. Il n'y avait pas assez de terre dans mes, dans mes contenants. Celui-là, il va falloir que j'en rajoute un peu commence à de l'engrais, je donne de l'eau, une fois de l'engrais, une fois de l'eau, présentement, c'est un petit peu la formule là, que j'utilise. Mais j'ai regardé plusieurs vidéos ces temps-ci, euh, dont une petite série, là, qu que le gars, il, il essaie de pas trop donner d'engrais, donc je ne pèse pas trop sur la pédale pour l'engrais. Euh, je vois quand même mollo, et puis euh, ça va quand même bien. Donc, je pense qu'il y a eu une petite évolution depuis la dernière vidéo. J'espère que vous avez appris à toper et que vous allez topper pour avoir plus de cocottes, ce qui va avoir un plus gros rendement. Grosse question. C'est vraiment partager sur Internet euh, les réponses. Et j'ai vraiment hâte de tourner ça en floraison, savoir s'il va y avoir des femelles ou quatre mâles ou quatre femelles. S'il y a quatre femelles, il n'y aura pas beaucoup d'espace dans cette tente-là. J'aimerais presque qu'il y ait deux mâles pour que je puisse travailler avec deux femelles. Deux plantes femelles. Donc, euh, on va vous laisser... On se laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Et merci encore à Spider Farmer pour la SF1000. Bye la gang! On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.